Alors pendant l'épreuve, oui, oui, pendant l'épreuve, ça m'a servi euh, énormément. Mais avant de revenir sur l'épreuve, je pense qu'il faut, euh, faut souligner que, que le téléchargement euh, via smartphone, puis après euh, transfert sur euh, dans, notre, euh, dans notre compteur euh, GPS, c'est d'une facilité euh, très simple. Moi j'utilisais un Garmin 1030+, euh, ça s'est fait en quelques minutes, vous chargez euh, directement euh, votre petit capteur. C'est parti. Euh, la data arrive sur votre sur votre compteur et il n'y a plus qu'à aller pédaler et euh, beaucoup pédaler. Euh, pour ma part, euh, bien sûr que j'ai utilisé cette data euh, nouvelle, donc euh, au début on regarde, euh, on ne sait pas trop et puis on se rend très vite compte qu'il y a certaines températures, quand on les dépasse, on le paye très rapidement, euh, bien sûr on, on, avec les autres facteurs, la faim, la soif, etc., mais c'est un petit plus qui fait que, euh, par exemple, euh, l'Isran, ah, j'ai eu froid, j'ai eu froid euh, j'ai eu très très froid dans l'Isran je crois que j'ai perdu euh, deux bouts de doigts euh, deux orteils euh, d'ailleurs un orteil qui est revenu qu'un mois et demi après euh, certainement au bout de, de l'aube euh, je blague mais euh, c'est là où je me suis rendu compte cette variation elle est complètement dingue de notre corps et y euh, faire attention permet d'aller euh, certainement plus loin euh, et de pédaler plus longtemps euh, Data, euh, descente de l'Isran je crois que mon corps il est descendu à 36,9, je me souviens, euh, c'était même alarmant. Euh, <rire> il suffit de s'arrêter un peu, de se réchauffer et toc, on voit notre, notre corps, notre température corporelle qui, qui remonte tranquillement euh, et on se sent mieux, on utilise moins d'énergie. Euh, a contrario, euh, après le ventoux, après le vent -tout, il faisait très chaud, c'était le troisième jour pour ma part, euh, très peu dormi, euh, j'étais un peu dans la, la tête dans les nuages. Je pédalais, je pédalais, je pédalais, euh, j'avais qu'une euh, qu hâte, c'était rentrer, rentrer, rentrer. Euh, et certainement, euh, de, manque de réflexe d'hydratation, euh, pas, bien, pas bien du tout. Ah, mais bon, fatigue, plus ça, hein. j'ai le droit aussi à quelques erreurs. Euh, du coup, j'ai vu, euh, bah là, contrario, euh, quand j'ai jeté mon coup d'œil sur, sur le Garmin, j'ai vu 39,9. J'ai dit, oh et là, d'un coup, bon, bah réflexe, on s'arrête, euh, par chance, euh, une supérette. Je prends des bouteilles, je commence à boire, à boire, à boire, à m'arrêter. Et là, on voit vraiment cette data qui descend euh, au fur et à mesure. Euh, bon, je vous avoue que les 39,9, je l'ai payé quelques, quelques kilomètres plus tard. Et c'est là où on se rend vraiment compte que cette température corporelle euh, permet vraiment. Euh, c'est un petit plus pour pédaler un petit peu plus longtemps encore, et encore, et toujours. Euh, moi, je sais que la température où je me sentais le mieux, était... il ne fallait pas que je dépasse 38,2. De... Euh, dès l'instant que j'étais en... sous, cette... sous cette température, euh, avec tous les autres facteurs bien entendu, qui vont avec, euh, bah, j'étais bien. J'étais vraiment bien. Euh, C'est un graphique de plus euh, à... à étudier, mais un... Un, très bon... un très bon graphique, une très belle appli. Euh, pour ma part, je l'ai. Euh, je ne peux plus m'en séparer, euh, même là pour mes entraînements ou autres, euh, je, je suis devenu addict euh, à cette data qui est, euh, qui est vraiment sympa.